Je me suis dit c'est très bien de s'occuper des êtres humains et, et les animaux parce que je suis sensible particulièrement à la souffrance animale. Et... J'ai décidé d'essayer de, de me battre pour que la condition animale soit prise en compte hein, pour, par les pouvoirs publics et d'améliorer le bien-être des animaux. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager pour euh, faire changer le code civil et qu'on reconnaisse dans le code civil les animaux non pas comme des objets mais comme des êtres sensibles. J'ai décidé à mon petit niveau euh, d'essayer d'être un acteur du changement qui travaille avec d'autres pour que le monde passe encore une fois euh, euh, d'une logique plutôt euh, consumériste et, et euh, pessimiste et, et, et négative vers une logique de partage, euh, une logique de plus de conscience et de responsabilité. Je me suis engagé assez récemment dans cette cause, j'ai créé une association qui s'appelle Ensemble pour les animaux, dans laquelle je mets une part de mes revenus et surtout euh, j'essaye je, de, de rencontrer des hommes politiques, des parlementaires, etc. à l'échelle européenne pour faire bouger les choses. Donc l'idée c'est d'avoir euh, une action, si vous voulez, qui permette de, de faire passer des lois qui respectent mieux le bien-être animal. J'ai deux personnes salariées qui travaillent à cette association pour rencontrer toutes les associations, pour travailler avec elles, pour euh, formuler des propositions aux parlementaires, euh, à l'exécutif. J'ai rencontré plusieurs fois Nicolas Hulot, qui est très investi euh, et qui a envie vraiment de faire bouger les choses dans ce domaine-là. Donc on travaille ensemble euh, avec d'autres pour essayer d'arriver à proposer un certain nombre de lois qui permettraient d'améliorer le, le sort des animaux. Bah, ça met dans la joie tout simplement, ça me rend joyeux, ça me rend heureux. C'est-à-dire que le bonheur euh, vient à la fois de la satisfaction de mes besoins personnels, euh, mais ça vient beaucoup aussi euh, de, du bonheur que j'apporte aux autres. Et donc je me nourris du bonheur des autres. Ce qui fait que quand je vois que j'ai rendu des gens heureux, ou que les choses s'améliorent, ou que je vois qu'une loi peut améliorer la souffrance animale, ça me rend heureux. Et je me dis finalement, et c'est ça l'empathie, c'est euh, que simplement euh, de voir que les autres vont mieux autour de moi me fait du bien. Ce qui fait que je suis directement concerné par le bonheur des autres, puisqu'ils participent, ils contribuent à mon propre épanouissement. Que ma vie sur Terre ne soit pas simplement centrée sur mes besoins, mais aussi essayer d'être utile et que le monde s'améliore un tout petit peu en apportant ma petite goutte d'eau. La manière dont on traite les animaux est quelque chose d'épouvantable dans tous les domaines, hein, à la fois la faune sauvage, la biodiversité, la destruction des espèces, mais aussi euh, l'élevage industriel intensif qui est une abomination, euh, le, euh, la vivisection, c'est-à-dire l'expérimentation animale qui, qui, qui est quasiment inutile aujourd'hui, puisqu'on a des moyens de remplacement, mais c'est beaucoup plus simple de faire souffrir des animaux. Au fond, ça touche toujours à l'injustice. Dès qu'on voit quelque chose, on se dit, c'est pas juste, on a envie de s'engager. Euh, dès qu'on voit de la souffrance inutile, on a envie de l'arrêter. Euh, dès qu'on voit un comportement qui fait du mal à la Terre, aux autres, on se dit, mais il faut faire quelque chose. On est plus sensible à la souffrance des autres qu'avant. Dans le passé, les gens n'étaient sensibles euh, qu'à euh, la souffrance de leurs proches, de leur nation. On se fichait complètement des autres. Euh, aujourd'hui, euh, bah, quand il y a un tremblement de terre en Haïti, on est bouleversé, on envoie de l'argent, on en se sent solidaire. Donc la conscience humaine a vraiment progressé avec plus d'empathie, plus de sensibilité à la souffrance du vivant, y compris les animaux, puisque euh, les animaux, on ne s'en préoccupait absolument pas. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont sensibles à la souffrance animale. On, on a quand même arrêté l'esclavage, on a émancipé les femmes. Donc il y a un travail énorme qui se fait depuis plusieurs siècles, euh, qui est un progrès de la conscience humaine. On est plus sensible aux vivants, on est plus sensible à la souffrance et donc il faut en tenir compte. Simplement, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que quand les gens disent le système est foutu, ça ne sert à rien, ben non. Heureusement qu'il y a des gens qui, depuis des siècles, ne cessent de travailler pour que euh, on ait plus de morale, plus d'éthique, plus de responsabilité et qu'on diminue la souffrance et ça a donné des résultats assez extraordinaires. Il faut simplement continuer le travail sans se décourager, sachant qu'on est dans un système globalisé et qu'effectivement c'est plus compliqué dans un système globalisé où là on est tous interdépendants mais c'est aussi une opportunité. Et donc, j'ai envie de dire, utilisons la mondialisation pour agir à travers les réseaux sociaux, faites des, faisons des pétitions mondiales pour faire changer les choses. Et il y a un tas de groupes de pression sur Internet, comme Avas et d'autres, qui obtiennent des résultats extraordinaires, parce qu'on est connecté. Euh, on est des centaines de millions à signer des pétitions contre Monsanto, etc. Et du coup, ça fait bouger les choses. Donc moi, je dis, utilisons les outils technologiques de notre époque qui peuvent avoir plein d'inconvénients par certains aspects. Évidemment, Internet peut donner le pire comme le meilleur. Hein, ça peut profiter à la mafia comme ça peut. Peut profiter euh, au réseau pédophile, comme ça peut profiter euh, à tous les gens qui se battent pour que le monde aille mieux. Donc, utilisons les outils technologiques de notre temps non pas pour les diaboliser, mais pour s'en servir, pour améliorer le monde. Et là, il y a plein de choses possibles et donc je, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui nous permettent de faire progresser les choses, peut-être plus que dans le passé. Euh, dans ce sens-là, je suis optimiste, c'est-à-dire je me dis, il y a plein de problèmes, mais on a les moyens de les résoudre et il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça. Et donc, connectons-nous à travers toute la planète, à travers tous les gens qui ont envie de passer à l'acte, euh, pour le faire et je crois qu'une petite minorité de gens très mobilisés euh, en l'espace de quelques générations peut faire changer le monde. Il y a un tas de lobbies de la chasse, de l'élevage industriel Ils sont totalement contre ça parce que ça remet en cause évidemment des milliards hein, si on arrive à faire bouger les choses et donc j'ai des oppositions très violentes. Euh, L'autre chose, c'est qu'on suscite aussi de la jalousie, de la rivalité. Enfin vous savez, même dans les milieux associatifs, euh, c'est un milieu terrible. Où chacun défend un petit peu son « veut faire progresser les choses » mais à condition qu'on soit valorisé, si vous voulez. Donc, Ce qui fait que je vois très bien qu'effectivement, euh, dès qu'on s'engage, il faut s'attendre à rencontrer des oppositions qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de ce qu'on fait bouger, de, de ceux qui résistent au changement, mais qui viennent aussi de l'intérieur, c'est-à-dire des autres qui travaillent soi-disant pour la même cause que vous, ou réellement pour la même cause que vous, mais qui sont en situation de rivalité. Et donc c'est pour ça que c'est un combat, il ne faut pas se décourager. Fait partie d'un jury qu'on euh, du, appelle le concours des animaux, c'est-à-dire on, on, on donne un prix 30 millions d'amis pour euh, euh, le, un livre qui parle des animaux, qui défend le, la cause animale, et ils m'ont dit voilà, on a recueilli un million de signatures pour une pétition, euh, pour faire changer le code civil qui considère les animaux depuis Napoléon comme des objets et pas comme des êtres sensibles, et symboliquement, ce serait très important de faire ce changement. Et les députés nous rionnaient en disant oh, « ce sont que des mamies à chats qui s'intéressent à ça, on a d'autres euh, chats à fouetter », c'est le cas de le dire. Et ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas apporter une caution intellectuelle Et j'ai dit oui, mais seul, j'y arriverai pas. Du coup, j'ai écrit à 25 intellectuels qui sont des proches, aussi bien Hubert Rives que Boris Cyrulnik, Michel Onfray, Alain Finkielkraut, André Consponville, Luc Ferry, enfin, tous les intellectuels les plus connus en France. Et en, en, en l'espace de 24 heures, ils m'ont tous répondu oui. Et on a publié le lendemain une chronique, enfin une pétition, dans laquelle j'avais rédigé un texte avec 30 millions d'amis, signé par ces 25 personnalités. Ça a fait la une de tous les médias. Et en quelques jours, les députés ont accouru en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on a changé la loi, on a changé le code civil. Donc ça a eu un impact immédiat. Et je me suis dit, il faut continuer ça. C'est-à-dire, il faut que je continue de mobiliser des intellectuels, de profiter de ma petite notoriété, euh, de ma légitimité, pour essayer de faire bouger les choses auprès des politiques.